Ta livresse éternelle, une entrée digne d'un godard. Sur le grand porche de mon rencard, ma vieille ascenseur moquette qui Et mes yeux cernés à l'affiche. Sur le welcome du paillasson, trépine mes bottes à mi-talon le beau rôle dès à présent La scène du frisson se joue maintenant